Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on est parti faire un tour du matériel. Ça faisait quelques temps qu'on me posait la question et j'avais pas pris le temps de le faire. On va commencer par faire le tour du grand hangar. Derrière moi vous voyez deux choses. Là ça ne sert quasiment plus, c'était un monte bottes et monte betterave qui servait dans le temps quand on avait les vaches. Ici c'est une 4 tonnes. 5. Ces deux marques euh, quasi H aussi. On pourrait croire euh, <rire> qu'on avait des actions chez eux mais c'est vrai que dans le temps euh, c'est une et une essieu. Ce qui est bien celle-là, elle a les fourragères euh, elle était interchangeable. Il y a les réos qu'on peut enlever, euh, c'est assez pratique comme petite benne. A euh, fait 4 ,5 tonnes 5 de poids voilà, TTC. Après, là c'est le semoir à blé, à 3 mètres, en eau des euh, Lui il a 40 ans, mais il est toujours fidèle au poste. Alors en 3 mètres, la trémie doit faire euh, 300 litres. Et il y a deux rangées. C'est en sabot nous qu'on est. C'est vraiment un bon semoir. On le sème mais... pas en combiné. Euh... Vous souvenez j'avais préparé le terrain soit avec le cover crop ou soit le vibro et on sème aussitôt derrière comme ça mais avec le 55 chevaux et là si vous, vous souvenez je vous mettrai là tout en haut la petite fiche la préparation du semoir monograine lui aussi il a festé ses 40 ans l'année dernière en 2018 c'est un monograine qui sert essentiellement pour le maïs tournesol. Il servait dans le temps aussi pour les betteraves. Et voilà, à peu près. Il a si. Là c'est pour mettre l'engrais starter. C'est un monocème. Lui aussi, tout simplement, on sème en simple. Avec soit vibro devant ou soit herse rotative. Avec le plus gros tracteur de la ferme. Bon, pour continuer, ben là c'est une relique. Même avant, elle avait un relevage, euh, enfin pas un relevage, un attelage euh, pour les chevaux. C'était une remarque, pff, je sais même pas quelle année elle est. Mais bon, elle est bien pratique. On met des fois des, des sacs de semences ou des big bags dessus. Là c'est la faucheuse qu'une GMD, je sais plus combien là. C'est une 5 euh, assiette, euh, assiettes, celui qui connaît pas grand chose. C'est une 5 assiettes, euh, on la tire avec le 533. On s'en sert pour faucher euh, bah, les 2 hectares de luzerne qui nous restent et, et des bricoles. Ensuite là on est rendu, c'est une presse petite botte. Des petites bottes comme vous voyez là en 20 kg, c'est une casillache. Encore une 430, c'est un nouage avec deux noirs. Les ficelles, enfin, bon, un truc tout simple. Maintenant, euh, la plus grosse partie des bottes, euh, on les vend euh, direct au champ et c'est l'entrepreneur qui les presse et qui les emmène directement aux éleveurs on s'embête plus avant on les stocker sous un hangar mais depuis deux ans bah, c'est bien pratique et celle là bas bah, sert pour euh, vous voyez là c'est débat il y a deux années de, de stockage de bottes pour les lapins et les bricoles euh, on fait aussi un petit peu de bottes de paille pour faire les litières et puis voilà Là voilà, derrière moi, c'est ma petite chouchoute. C'est une euh, moissonneuse-batteuse qui fait 3 mètres de coupe. C'est une 321 IH. Bien sûr, euh, elle est sans cabine. Au moins, il n'y a pas de problème de clim. Mais bon, on coupe pas beaucoup de grains avec. Avant, on pouvait faire tournesol, blé, orge. Maintenant, on coupe euh, environ l'an dernier pour vous dire, il euh, y a deux vidéos que j'avais postées. On avait coupé euh, 4 hectares de blé avec pour faire les semences de ferme et, et des fois quand ça bricole au début de la, la campagne. Je sais plus le compteur d'air. Euh, je crois qu'elle est à 2, euh, 2800 heures et je crois qu'il marche plus maintenant le compteur. Mais bon, c'est pas trop grave. C'est, des bonnes petites machines. Euh, tout le reste, après, on le fait battre euh, par l'entreprise. Mais c'est bien d'avoir des, des, petites bécanes comme ça. Et des, oui, aussi, on coupe les couverts végétaux. Ce, j'avais de l'avoine avec du fénu grec. On a coupé avec ça. C'était vraiment pratique parce qu'on avait une quarantaine d'arts. Euh, faire déplacer l'entreprise juste pour ça. C'est, c'est un peu con des fois. Et le vice, vous voyez, il se replie manuellement. Il y a pas de vérin. C'est une bonne bécane. Vous pouvez revoir les deux vidéos moisson de blé dans, dans ma playlist culture. Bon, ici, là, c'est une petite déchaumeuse qui vogne. Elle a 10 disques. Elle va sur 743. On s'en sert un petit peu. Bon, derrière, là, on s'en fout, c'était une vieille feuilleuse à betterave. voilà bon, c'est une tonne à eau de 1000 litres. Vous voyez, on a changé les l'essieu, c'est un essieu de, de, de camion qu'on a rajouté parce que il était esquinté, l'autre. Et c'est des roues de, ouais, comme un petit fourgon. Là, ça nous sert essentiellement pour arroser le jardin et, et des fois amener l'eau au champ quand on en fait les, les pulvérisations. Alors là, c'est une relique, je sais plus. C'est un 2 ,50 mètres 50. En broyère, La marque, c'est Nicolas. Bon, il, vous voyez, il a quelques re, reniflars, il fit des fois un peu d'huile. C'est des couteaux, on les a tous changés là, il y a, il y a deux ans. C'était vraiment un bordel pour échanger, parce que c'était pas des, des petites goupilles simples. Fallait les couper pour échanger. Mais bon, il est reparti pour pff, je sais pas combien d'années. Il doit avoir euh, peut-être 30 ans. Mais bon, ça marche bien pour broyer les cannes de tournesol, les jachères, et le maïs aussi, parce que même si l'entrepreneur il broie les cannes, de maïs, ça en laisse tout le temps une dizaine de centimètres, et ben on rebroie avec ça. Et là, souvent on met le 956 ou le 743, ça dépend à la vitesse où on veut aller. Alors là, la seconde benne, c'est une Le Grand qui fait 8 tonnes, celle-là sert pour les céréales, elle est tirée par le 956, on peut la mettre aussi sur le 743. Et dans le coup, euh, ouais, un essieu aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'on met les engrais dedans et on a un vis hydraulique qu'on installe derrière, parce qu'on va chercher les engrais en vrac. Bon, à côté, là, c'est un épandeur à fumier. Je sais. Ah si, c'est la marque Cordo. Je sais pas. On doit y mettre 5 tonnes de fumier. On va essayer d'aller par derrière, même si c'est pas simple. S'il y a pas beaucoup de place, euh, c'est un, un vieux système, mais je pense que sur les nouveaux euh, épandeurs à fumier, ils sont à peu près pareils. Vous voyez, c'est des chaînes qui entraînent euh, le fumier jusqu'aux deux hérissons là. Ouais. Mais il me semble, ouais, sur les nouveaux épandeurs, ils sont euh, dans l'autre sens. Mais là, ce système-là est pas trop mal. Ça nous dépanne bien quand on pas le, le fumier pour le maïs. Je vous avais pas encore montré de vidéo quand on le fait. Euh, ouais, L'an dernier, j'étais arrivé que pour le labour. Bon, ensuite, euh, là, on est rendu aux bineuses. Euh, cette bineuse, je vous ai jamais montré, elle est. Euh, elle est euh, pas autoguidée, il y a un siège qu'on met derrière et on peut di diriger, on s'en sert en fait euh, pour les patates, vous voyez il y a les ferbutaires, on sert juste pour les patates, dans le temps ils s'en servaient pour euh, biner euh, tournesol et tout ça, mais on a une autoguidée, euh, celle là ça doit être une monocème et celle là c'est une sicam, c'est une 4 ans. Et vous pouvez revoir une vidéo où j'avais fait le binage avec. Et elle avait la particularité d'avoir euh, des interrents. Il, il y a cinq dents. Et j'ai tout changé euh, il y a deux ans. Avant, c'était des systèmes dérivés qui tenaient les, les ailettes. Et des fois, ça pétait. Et c'était vraiment embêtant pour changer. Et ce que j'ai fait... Dans le goût j'ai mis des pas de doigts un peu plus large derrière parce que celle de devant a été comme ça sur les cinq mais ça coupait pas tout et c'est vraiment pratique d'avoir mis des des pas de doigts aussi large et là c'est protège plan enfin, vous pouvez revoir la vidéo quand je binais les tournesols c'est une 4 ans voilà voilà c'est notre épandère d'engrais c'est un vicom il y en a pas mal qui ont ça pour leur vignes. Il y en a plus beaucoup en grande culture quand même, mais nous, ça nous sert bien. C'est un 300, 400 litres. Et bon, pour mettre sur 533. Et on a acheté un cune aussi qu'on, qu'on va se servir bientôt. Il est, il peut épendre en 10 mètres ou en 12 mètres. Mais nous, on n'est pas en 12 mètres, comme les passages de traitement sont en 12 mètres. Et je sais plus de quelle année il est. C'est vraiment robuste. On a acheté aussi un rouleau. Euh... Avant, on avait un rouleau lisse. Et là, maintenant, ça fait euh, 7 ans qu'on a ce rouleau. Il fait 6 mètres 30. C'est un Eva Gridis. Je vous conseille vraiment cette marque. Ils font aussi des déchômeurs ça c'est de la fonte hongroise et, et j'ai pas encore pété euh, un seul disque de fonte et va hein, euh, la fonte euh, danoise ou hongroise et c'est vraiment pratique on s'en sert essentiellement pour rouler les semis ou pour euh, rouler les céréales c'est avec les disques comme ça là ça esquinte moins le blé ce ça, ça arrive que des années on soit obligé de le passer au printemps pour euh, Éviter que le sol soit soufflé. Bon, là c'est le vibroculteur 5m70 qui va. C'est un con -skill. Maintenant ça doit faire 6 ans qu'on l'a. Ce avant on faisait tout avec celui-ci. Et une année quand on est tombé en panne du 743, et eh ben derrière le 956, 3m, ça allait vraiment pas parce qu'on était obligé de rouler à 12. Et le machin on allait le déglinguer alors on avait dit on va acheter ça et on a acheté le système double rouleau c'est vraiment très pratique parce que par rapport là on avait rangé rajouter une rangée de buts de hers plate ce rouleau tout seul là c'était de la de l'aube la et en double rouleau c'est impeccable après ensuite là c'était un avant il était en pâte simple et maintenant c'est en pâte doigt et on a rajouté euh, un peigne pour égaliser les, les sillons de de ce turbo 1 et maintenant bah, c'est un pseudo euh, Verneland clc quasiment qu'on a reconstitué et c'est vraiment pratique parce que bon pour euh, faire les des chômages surtout pour les Chien dent ça dépaisse bien les chiens dents et les chardons. Et bon. En deuxième passage, par contre, que c'est bien. Parce que, en premier passage, je trouve que ça va trop creux, ça fait, ça va quand même à 7 en premier passage. Et quand on passe derrière le cover crop, avec celui-ci, bah, ça va super. Alors, le 956, c'est mon tracteur de tête. On a fait la révision complète. Le moteur a été refait à 12 000 heures. Il est rendu à 12 500 heures à peu près. Et là, il est reparti pour un, un bon tour de compteur. Ensuite, la charrue, c'est une Vernet réversible en 16 pouces. Une EM100, 4 corps. C'est le 956, il n'y a aucun des autres tracteurs de la ferme qui peut le la soulever là c'est l'air rotative qui sert quasiment plus des fois sert derrière les comme l'an dernier les reprises de la bourre de printemps quand j'avais mis le fumier où je m'en suis servi sinon derrière derrière pour faire des ça aussi mais sinon c'est un truc que j'aime vraiment pas passer je préfère passer le vibroculteur. On a deux vibroculteurs, le 3 mètres et le 5 m 70. Le 3 mètres euh, il va sur le 743 et 956. Il tire le 5 m 70. Et vrai, c'est vraiment pratique d'avoir euh, ce, ce vibroculteur parce que c'est c'est un bon un bon bestio. Bon c'est le petit grattoir. Euh, on l'a acheté 100 euros l'an dernier, on l'a trouvé d'occasion. C'est un bon truc. On est super content. Il marche bien, il est réglable en largeur pour la vigne. Et notre petit angle, qui sert euh, plus à grand chose maintenant. Un McCormick 240. On a refait l'embrayage euh, il y a un an parce que était un train, l'arbre euh, à cam était en train de passer à travers. On a réussi à un tourneur euh, fraiseur qui nous a refait l'arbre en entier parce qu'on trouvait plus euh, d'origine les pièces est, Il est de 74 le tracteur et maintenant le embrayage il est reparti pour un tour vu le peu de, de boulot qui fait et là je vous parlais c'est l'axis euh, en fait 12 et 24 on a deux jeux de plateau et il va servir euh, prochainement et là c'est le tracteur mythique du grand-père. Il est rendu à 29, 000... 29 700. Bon, on va voir. Ça reverbère. Il est à 29 748 heures. Et le moteur n'a pas été refait. C'est vraiment des tracteurs increvables voyez, il sert... Euh, alors, on est parti semer l'engrais des colza. C'est vraiment passe-partout. Et il fait 55 chevaux. Il est de 1976. C'était le troisième tracteur de mon grand-père. Et tous les deux sont encore euh, bien en vie. Là, je pense qu'on va l'amener à 30 000 heures sans refaire le moteur. Et après, on lui refera un brin, un brin de neuf quand même. Pour qu'il continue sa vie, c'est vraiment super. Là, je crois que les tracteurs d'aujourd'hui ils arriveront même pas à 10 000 heures, mais bon, ça après, c'est que mon avis. Euh, J'espère que ce petit tour de matériel vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident. J'ai un peu de matos partout, je vous ai pas tout présenté quand même. Il y a du matériel de fenaison qu'on ne se sert quasiment plus. Mais je vous dis à la prochaine, ce sera présentation des terres et un peu de l'exploitation en grand. Bon, là on est rendu euh, au gros cover crop. Vous avez montré. Alors j'utilise le 743, j'ai mis des masses il euh, y a quand même 900 litres dans la cuve.